À quoi voit-on un homme grand ou une femme grande Eh, c'est certainement pas grâce à sa taille et encore moins grâce à son argent. Non, non, non, non, non. C'est grâce à sa bonté, à son charisme, à son leadership, au fait d'être dans euh, le don de soi tendre la main à l'autre et là j'aimerais vous raconter l'histoire d'un grand homme qui est Abraham Lincoln qui a été président des États-Unis et euh, pendant la guerre de récession il est allé dans les hôpitaux pour voir un petit peu l'état de ces soldats braves qui ont euh, voilà, combattu sur le front et il s'attarde euh, au chevet d'un de, de, soldat qui était agonisant et il savait qu'il n'allait pas passer la nuit, donc il est allé le voir pour lui dire « dites-moi, est-ce que je peux faire quelque chose ?» Et puis ce soldat était tellement fatigué, tellement en partance qu'il n'a pas reconnu le président, il lui a dit « oui, j'aimerais beaucoup écrire une lettre à ma mère ». Donc le président Lincoln demande à avoir une feuille, et un stylo, il lui dit « je vous écoute ». Alors il commence à écrire « chère maman, je suis au combat, j'ai combattu avec beaucoup de courage et de bravoure, j'ai été gravement blessée et je ne survivrai pas, s'il te plaît ». Ne me pleure pas trop parce que je suis vivant à mes yeux. J'ai fait mon devoir et j'ai fait l'essentiel. fais un énorme bisou à ma femme, à mon, fils, à mon fils John et que Dieu te bénisse, toi, papa et, euh, et mes enfants. Et euh, il était tellement fatigué qu'il s'est arrêté. Et donc du coup, Abraham Lincoln se retrouve avec cette lettre qu'il fallait qu'il signe. Et il signe la chose suivante. Cette lettre dictée par votre fils, écrite par Abraham Lincoln. Donc, entre-temps, le, le, le soldat se réveille, il dit « Est-ce que je peux relire la, la, la lettre ?» Il dit « Bien sûr, il, il lui donne la lettre. » Et il lit, il lui dit « Mais c'est vrai, vous êtes vraiment le président, je suis désolée, je ne vous ai pas reconnu. je suis tellement fatiguée. » Il lui dit « Oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous ?» Et là, il lui dit « Vous savez quoi Pour moi, vous êtes un grand homme. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et j'aimerais que vous me teniez la main. Ça me permettrait d'affronter la mort plus facilement. » Alors, moi, la question que j'ai envie de vous voir, comment vous vous voyez Honnêtement, sincèrement, si vous n'avez pas un mur en bois, comment vous vous voyez Est-ce que vous vous voyez comme petit « Hey, dikidaho » parce que vous êtes juste à propos de votre personne, euh, de, de ce qui vous importe, de ce qui est important pour vous, ou alors vous êtes au contraire dans le don de l'autre, dans l'abnégation de l'autre. Ou alors est-ce que vous pensez que vous allez être grand que parce que vous allez avoir la plus grosse voiture, le plus gros compte en banque, la plus jolie montre, la plus jolie robe, les meilleures chaussures. On va, ne on va jamais vous... vous, vous vous évaluez en fonction de ce que vous portez. Parce que d'abord, c'est l'humain qui fait l'argent et pas le contraire. Et à la limite, faire de l'argent, oh, c'est pas que ça n'a pas de mérite. Non, il y a du mérite parce qu'il y a beaucoup de labeur et de travail derrière. Mais ça ne vous met pas sur un piédestal avec les grands de ce monde. Les grands de ce monde, ils sont grands parce qu'ils ont toujours fait passer les autres avant eux. Ils sont dans la co-construction, dans l'aide. Alors, tous les jours, quand vous décidez de sortir de chez vous, faites un peu comme Steve Jobs. Si c'était votre dernière journée, comment vous voudriez la vivre Comment vous voudriez vous sentir en fin de journée Grand, grand, d'abord à vos yeux, pas aux yeux des autres. Et ça ne sera certainement pas grâce à votre voiture. C'était Nahid Rachid pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. et life koum